La transformation digitale, à l'aspect Générale, c'est une histoire qui date de quelques années maintenant et qui s'appuyait sur plusieurs leviers. premier levier, c'est un engagement fort du management sur un programme de transformation, qui fait partie d'ailleurs de nos objectifs stratégiques. C'est la culturation du personnel sur ces technologies avec à la fois des programmes comme Digital for All qui ont permis la, la, le partage des outils du digital dans l'ensemble des métiers. Et c'est la création d'un certain nombre de hubs et de plateaux d'innovation dans lesquels les métiers peuvent expérimenter le digital pour des cas spécifiques, des cas concrets, qui permettent ensuite le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est exactement la dernière étape de ce processus de transformation qui aujourd'hui associe l'IT et le métier pour vraiment livrer des produits et services digitaux à l'ensemble de nos clients.